et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc sur tell me why après la vidéo annonce du, euh, de la sortie très bientôt et des révélations qu'on aura demain 18 mars euh, sur le dernier Life is Strange, Life is Strange 3 qui va sortir très, très, très bientôt donc euh, n'hésitez pas à aller sur Twitch ou sur Youtube pour regarder ce qu'ils vont nous annoncer parce que là on a juste une image et c'est hyper stressant pour les fans des Life is Strange donc on va continuer Way qui fait partie aussi de Life is Strange sur les jumeaux, donc on, a, on va commencer le chapitre 3, on avait fini le chapitre 2 et... Euh... Il y avait eu pas mal, pas mal de rebondissements. Tyler s'était fait renverser par un homme inconnu euh, qui sortait de la grange auquel il avait essayé de mettre le feu. Je sais pas, moi, vous me direz, mais le petit papy, vous savez, sur lequel, avec lequel il parlait sur le bateau au début et qu'on a retrouvé. Je sais pas si ça ne serait pas lui, leur père, mais ça, on va le voir, je pense. Donc, on est parti pour le chapitre 3. Vous savez que là, je ne parle pas euh, parce que sinon, je ne peux pas répondre aux questions. Donc, c'est parti. Je coupe mon micro. Et on est parti pour le jeu Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, des gobelins malins qui découvraient la vérité sur les ténèbres de la grande maison en bois. Elles avaient envahi la sage princesse, lui faisant perdre la tête au point qu'elle menaça leur propre vie. Quand ils commencèrent à s'interroger sur la princesse et les ténèbres, les gobelins réalisèrent que personne dans la forêt ne voulait connaître la vérité. Alors ils creusèrent, cherchèrent et posèrent des questions douloureuses, et en apprirent bien plus sur la sage princesse qu'ils ne l'avaient escomptée. Mais cette quête ne fut pas sans conséquence. Les ténèbres se révélèrent trop éprouvantes pour la sœur, et pourtant le frère continua à fouiller, toujours plus profondément, Jusqu'à ce qu'enfin sa sœur lui dise ⁇ Assez !⁇ Et c'est ainsi que les gobelins furent de nouveau séparés, blessés et perdus, avec tant de questions sans réponse et tant de blessures béantes.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 我去吧 <laughs> Bonjour, j'ai commencé à rassembler les documents dont tu as besoin pour le dossier d'agence. Je t'ai laissé le dossier sur le comptoir de la cuisine. Si tu retrouves toujours 10 pour manger à midi, tu peux me déposer des documents et je t'en ferai des photocopies. Vas-y doucement aujourd'hui, oncle Eddy, PS, mes fameuses gaufres aux sarrasins réconfortantes sont en train de refroidir dans la cuisine. Il, il a raison, il est temps que, que je m'en saisisse. Je vais devoir repartir à zéro avec ça quand je serai à Juno. J'aurai bien besoin du soutien psychologique de Michael. passer de vues aussi semblables à de vrais opposés. Il faut que je pense à autre chose. J'aurai jamais assez d'anticermes pour effacer la nuit que je viens de passer. C'est bon à savoir, j'ai l'air aussi mal que je me sens. Je pourrais peut-être faire ma lessive, voire peut-être plus tard. Je voudrais juste en aller simple vers l'autre bout du monde. jamais pu me résoudre à les envoyer. Dès que je voulais lui dire à quel point il me manquait, je trouvais ça injuste. Salut Tyler. Je sais qu'on ne s'est pas parlé au téléphone depuis un moment et je crois que c'est surtout ma faute. Je suis vraiment désolée. J'ai tellement le nez dans mes problèmes que parfois j'oublie que tu n'es pas si loin que ça. Ma dernière année a été pourrie, je suis sortie avec un mec pendant quelques mois, Bobby. j'espère que tu te souviens pas de lui, avant de comprendre que c'était un connard fini et qu'il n'avait rien à foutre de moi. Je ne sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps pour m'en rendre compte et pourquoi je l'ai laissé gâcher toute mon année scolaire. Franchement, je me sens tellement conne, mais aussi je me sens conne de me sentir conne. Ah, bref. Ce que je voulais te dire, c'est que ma vie est nulle sans toi. Tu me manques, ta présence me manque et notre voix me manque. J'ai pas fini. Tu veux venir à ma soirée de remise de diplôme vendredi prochain Ce sera rien d'exceptionnel. On va juste manger avec Eddie et quelques voisins. Tessa passera peut-être, ça me ferait vraiment plaisir que tu sois là. Je me rends compte là que je pourrais t'appeler pour t'inviter. Je sais pas pourquoi je t'écris une lettre, mais peut-être que depuis le temps qu'on est séparés, j'ai oublié comment communiquer avec toi. Je suis désolée. J'espère qu'on pourra vite se retrouver comme avant. Je t'aime, Alison. C'est peut-être le bon moment pour arrêter de fumer et faire une détox. Ou deux. Les pistes me manquent. Eddie a l'air si jeune là-dessus. Les jours ont bien raccourci. L'hiver promet d'être long. Calendrier des marées de los Crossing, Ouais, C'est bon. C'est toutes les marées. Ok. sucré de sommeil. Je dois rassembler tous les papiers qu'il faut. Ça m'aidera peut-être à me concentrer et à y voir plus clair. Je peux vraiment rien avaler pour l'instant. Voilà le dossier. Il faut ma carte d'identité et des fiches de paix. Ok. Mais t'es une famille, Alison. Comment t'as pu me faire ça, moi Merde. Il faut que je pense à autre chose. Concentre-toi. Carte d'identité et fiche de paix. L'Association des anciennes Delos Crossing vous invite cordialement à son auberge espagnole du mois de décembre. Vous répondez à la joie et la chaleur auprès de vos aînés. 5 décembre 2015, au foyer des anciens, blablabla. carte d'identité, bulletin de paie C'est pas dans le tiroir à la cuisine que j'ai trouvé, toute façon. Ragoût au crabe-crème, faire revenir si tu as une recette. Bulletin de paix, carte d'identité. Alors, attestation d'employeur acquis de droit. Dans le cadre de son dossier d'agence, je confirme que Mademoiselle Alison Ronan est employée au magasin Veni Vedi Vecchi. Depuis juin 2013, il travaille toujours en tant qu'assistante comptabilité. Euh, ce poste implique la saisie de données, la gestion et l'enregistrement des ventes, la gestion comptable et la préparation de budgets de rapports. Mademoiselle Ronan travaille à plein temps et gagne un salaire annuel de 24 000 plus les bonus. Aucun blâme dans son dossier. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse des mailcom Sincèrement, Tessa Vecchi, propriétaire du magasin. J'ai vraiment pas envie de retourner au commissariat. Pas après hier. Ça doit être génial d'avoir le sentiment d'être chez soi quelque part. N'importe où. Je me demande si j'aurai des nouvelles de Tina un jour. Agence immobilière, West to vos rêves sont notre affaire, blablabla. Bla bla. Je pourrais juste faire mes valises et tout plaquer, sans jamais me retourner. Ah, voilà ma carte d'identité. Euh, nom de famille, Ronan, Alison, date de naissance, 7 mars 94, yeux verts, poids, classe D, 4A, date de délivrance. hop. Ok. Ouais. t'as pas pris ta dois. Ça n'a jamais été hein rien de plus qu'une garçonnière. J'avais prévu de faire tellement de choses. Ah. Tous ces sacrifices que j'ai dû faire. Et comment tu me remercies par tes mensonges. T'es pas ma fille. Mon clan merveilleux. Prends des fiches de paix et te tirer d'ici. Merde, le monde me paraît si étroit aujourd'hui. Faut que je trouve un truc pour me remettre les idées en place. Eddie aimait tellement Mishka... J'ai pas eu l'occasion de dessiner ces derniers temps. Alison, s'il te plaît. C'est dommage. Allez, Alison, commence pas. J'ai pas envie d'écouter de la musique pour l'instant. Si seulement jouer au basket pouvait me faire oublier tout ça. Je me demande ce que Michael penserait de ça. Est-ce qu'il comprendrait Si seulement on pouvait changer d'humeur aussi facilement qu'on change un disque. Il n'aime pas attirer l'attention là-dessus, mais il fait vraiment beaucoup pour la communauté. Cher chef Brown, merci beaucoup d'avoir amené nos enfants sains, sauf à la maison le week-end dernier. Sans vous, ils auraient sans doute pris le volant, et qui sait ce qui aurait pu leur arriver, ou à quelqu'un d'autre. Vous serons toujours reconnaissants pour votre sagesse, et merci encore de n'avoir pas gardé de traces de tout ça. Ce sont des braves gamins qui ont commis une erreur, et Dieu sait, comme un casier judiciaire peut compromettre l'avenir d'un jeune. Nous savons qu'ils n'oublieront pas vos paroles de sitôt et soyez sûrs que nous ferons tout pour qu'ils comprennent la gravité des faits et de ce qui aurait pu se passer, afin qu'ils éveillent la conscience de leurs amis. Dieu vous bénisse, Kyle et Toby, Locklear. Cavane et Brodymour. Ouais, C'était plusieurs. Feuille de paye. Encore de longs mois à porter des bottes de neige. Les papiers sont pas au sous-sol. Eddie avait l'air assez inquiet quand je suis rentrée hier soir. Ah, J'ai l'impression qu'une armée de petits singes me hurle dans la tête. Je le remercie de m'avoir jamais poussé à changer mon nom de famille. Cour supérieure de l'État d'Alaska, tribunal de famille de Dallas Crossing, concernant les mesures de protection de Alison Ronan, mineure. Ordonnance de désignation d'un tuteur légal. Nous audience est tenue le 10 mai 2015 devant le juge conseiller G. Hernandez. Était présent le mineur. La mineure n'était pas présente en raison des causes justifiées dans le dossier. Mandateur de la mineure, Gail Oliver, tuteur à l'instance. Demandeur, M. Edwards Anthony Brown. Conclusion. La Cour déclare que euh, la, se déclare compétente pour Jules l'affaire accepte le lieu de poursuite à enfants autochtones. La meilleure n'est pas une enfant autochtone au sens de l'article blablabla. Bla, la tribu de la mineure, avis d'audience, droits parentaux, conformément aux dispositions, la mineure n'est pas mariée et tous les droits de garde parentaux ont pris fin, ont été suspendus en raison de circonstances particulières ou ordonnances judiciaires précédentes telles que parents isolés, dé décédés, pères inconnus, pas de liens familiaux connus. La mineure est âgée de moins de 14 ans. blablabla, bla bla bla. Ok. Quand je pense qu'Eddie m'a jamais dit que c'est lui qui payait pour Fireweed. Centre d'accueil de Fireweed. Pour en savoir plus sur le programme Seconde Chance, veuillez contacter Aaron Cook à l'adresse aaroncook@fireweedcenter.com. Ok. Je crois pas connaître de clair des loose crossing. Je devrais pas fouiner par ici. Ça fait un bail que je n'ai pas entendu jouer. Il reste là à prendre la poussière. La gardienne des secrets est dans son donjon secret. Peut-être que le livre des gobelins m'aidera à y voir plus clair. Mon très cher fils, je sais que je ne m'arrêterai pas cette fois alors je voulais t'écrire ces quelques mots. Je suis désolée de te quitter si vite, tu es arrivé tard dans ma vie, mais je pensais malgré tout avoir plus de temps avec toi. Je suis heureuse de savoir que le clan sera toujours là pour toi quand je serai partie et que ta tante sera là pour veiller sur toi. Tu as toujours semblé savoir quand l'heure était venue de partir. À un an, tu savais mettre tes chaussures du bon pied et tu m'apportais les miennes dès que je m'apprêtais à quitter la maison. Je n'ai jamais su comment tu pouvais deviner que j'étais sur le point de partir, mais à chaque fois que tu étais là avec mes chaussures. Tu n'as jamais pleuré au piqué de colère. Tu étais simplement là pour m'aider. J'espère que ce départ sera aussi simple et bien que je n'aurai pas besoin de toi pour m'apporter mes chaussures. Je sais que tu m'aideras à, à prendre ce chemin. Ta force a toujours été d'accepter les choses telles qu'elles sont, de faire ce qui doit être fait. Je suis tellement fière que tu sois entrée dans la police. Tout le monde va voir en toi un chef à présent et je sais que tu ne, dé ne les décevras pas. S'il te plaît, aide les plus jeunes à se souvenir de nos traditions, notre peuple... À prospérer depuis des nuit des temps et cela grâce à nos valeurs culturelles. Ne les laisse pas perdre ça. Souviens-toi aussi comme il est important de veiller sur tout le monde, pas seulement sur ceux qui poussent droit. L'entraide fait partie de notre héritage. Tout le monde a quelque chose à offrir à la communauté. Parfois, certains peinent à voir ce qu'ils peuvent apporter et tu devras les aider à le trouver. Aide-les à suivre leur propre chemin comme tu l'as toujours fait. Aider les autres, c'est devenir plus fort, ne l'oublie pas. Yeguaya. Ouh là là, je ne parle pas l'Alaska, moi. Et c'est signé maman. Hop. Marianne, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment Si tu as besoin d'aide C'est rien. C'est rien. rien. 说一下 Bordel, qu'est-ce qui cloche chez moi Butin de paye, ok. Et voilà. Ok, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour le dossier d'agence. Mais d'où ça vient Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone hier les monstres se cachent dans la pénombre. dans la lumière, Lisa. Qu'est-ce que... J'ai... Je... Non, non, non. Je ne veux pas avoir affaire à, à toi maintenant. Téléphone, ici. Qu'est-ce qu'il fait, là? Salut, lui. Enfin. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tu répondais pas? Ah, désolée. J'avais pas mon téléphone avec moi. D'accord. Je voulais juste qu'on mangeait bien ensemble ce week Euh, oui, bien sûr. Je suis en train de me préparer. T'es sûre Parce que j'avais plutôt l'impression de te réveiller. Non, c'est juste pas à boire. Enfin, il me reste quelques petites choses à faire avant de partir, mais je serai là. Ok, ma belle, à plus. Allez, reprends-toi, Alison. Allez, prends le dossier, habille-toi, et en route. Ou alors, je pourrais fabriquer un cadeau pour Dee. La vache. Mes mains tremblent encore. J'étais pas dans le bon état d'esprit pour faire quoi que ce soit hier soir. Je devrais réessayer. Cadeau d'anniversaire de Dee. On devrait faire du vélo autour du lac avec Tyler, quand on se sera réconcilié. T'aurais vraiment dû penser à toi avant tout, Marianne. On une toute autre vie. J'ai jamais eu l'esprit de Noël depuis que je suis arrivée ici. Pourtant, Heidi ménage pas ses efforts. Eddie n'arrive pas à se débarrasser des affaires de Carole. J'ai encore un peu de temps pour faire quelque chose pour Eddie. Tu manques, ma jolie. Oui. Ministère de la pêche et de la chasse réserve au sol résident d'Alaska la strémité de la queue doit être retirée. Son empêché, pêché. Blablabla sur la pêche. Salut Ali. Hey. Salut. Qu'est-ce que vous faites là Tessa et moi, on s'est inquiétés quand tu nous as dit que tu étais malade. Elle est occupée au café, mais elle t'a fait du gâteau à la noix de coco. Comme on n'aura pas l'occasion de te voir ce midi... C'est gentil, Tom. Merci. Bon, moi je rentre. On se les vraiment dehors. Ok, merci. Tyler n'est pas là aujourd'hui On s'est discuté. Je crois qu'on qu a juste besoin de se foutre la paix quelque temps. Je suis désolé pour toi. Tu avais l'air si contente qu'il revienne. Non, ça va aller. On va s'en remettre. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors, euh, Tessa me parlait de ce qui s'était passé au cimetière. Oui, je suis désolée que ce soit allé si loin. C'est juste, on avait vraiment besoin de savoir pourquoi Marianne a fait ce qu'elle a fait. Surtout Tyler. Oh, bien sûr, bien sûr. Elle comprend tout ça. Euh, vous n'avez rien dit qu'elle ne pensait déjà. Elle s'en est voulue pendant des années. Eh bien, tu sais, c'est pas la seule coupable. Des tas de gens ont commis des erreurs. Content que tu vois les choses ainsi. On dirait que ton frère, lui, n'est pas aussi indulgent. Je me trompe. Il a été assez dur, surtout avec Eddie. Mais on en a marre que les gens nous mentent soi-disant pour notre bien. Ah oh oui, j'imagine, ça peut se comprendre. Pourtant, je suis navré que tu sois la seule à subir les conséquences. J'ai entendu parler de la dispute avec ton oncle. J'espère vraiment que ton frère se rend compte des sacrifices que tu fais. Moi aussi, enfin, si, il s'en compte. Excuse-moi, mais je suis fatiguée. Oh oui, bien sûr. Je te laisse te reposer. Dis à Michael qu'il peut prendre son temps pour rentrer. D'accord. Merci, Merci. d'être passé. Au revoir, soin de toi Désolé de t'avoir laissé en plan. Tu veux un conseil Évite à tout prix de monter en voiture avec ta il a parlé des nouvelles barres au chocolat épicé Ouais, et aussi de leur effet sur son système digestif. Qu'est-ce qui lui prend Je crois pas l'avoir déjà vu aussi, aussi pressé Je crois que Tessa et lui sont inquiets, à juste titre. Puis, une campagne, ça implique de faire du porte-à-porte, -porte, non Ouais, si tu me dis. sers toi des gaufres, si tu veux. C'est la façon dix pour dire « je m'inquiète pour toi ». Ah, c'est trop mignon. Euh, j'ai pris un petit déjeuner monstrueux, donc ça va aller. Je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment besoin de quitter Delos Crossing. Eh ben, c'est pour bientôt, pas vrai Oui. Enfin, je sais pas. J'ai cette impression que tout va capoter et que je vais me retrouver coincée ici. Pour toujours. Non, ça n'arrivera pas. On a tout, tout prévu. Ah, je suis heureuse que tu sois là, Michael. Merci d'être venu. Du café un ami, c'est bien ce que le docteur t'a prescrit, non J'ai juste envie de passer mes journées allongées devant la télé. Je pourrais peut-être enfin voir la dernière saison des Sorcières d'Eltame. Ah, Fais-le Non, je dois bouger mon cul pour aller déjeuner avec Dee. Alison, qu'est-ce qui se passe Tyler et moi, on s'est disputé hier soir. J'étais tellement heureuse de le retrouver, mais... Si... Si c'était trop long, disons. Et si on était trop différents. Mais non, je crois pas. Vous devez juste apprendre à vous découvrir. Commencez par des petits des trucs. trucs. Ce que l'autre préfère manger, par exemple, tu vois, le genre. Et après, passer bah, aux plus important. Ouais, ouais, c'est pas bête. Ces derniers jours ont été chargés. Tu sais, t'as le droit de te sentir submergé. Mais tu vas t'en sortir. Toutes les, les familles, familles sont tarées. Sont tarées. <rire> Alors, Alors ça, ça produit, produit forcément des tarés. T'as raison. Il faut que je me détends. Alors, j'ai peut-être de, de quoi remonter le moral. Je crois je que j'ai trouvé l'endroit en parfait. Regarde ça. Plutôt, plutôt cool, hein la caution est un peu cher, mais il y a deux chambres et une vue sur le détroit. Tu comptes vraiment quitter notre maison pour t'installer dans ce croix oh. oh putain. Alison, Alison regarde-moi, ça va J'ai juste... J'ai besoin de... Il faut... Il faut que je m'assoie. Je ne sais pas, je suis là. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Merde, il n'y a rien qui va. Mon angoisse crève le plafond. Je peux. Je peux rien appeler sans être malade et. Et je vois des choses, des souvenirs de Marianne et de Tyler et moi quand on était petits et dédiés. Avant c'était juste des choses qui se sont vraiment passées mais maintenant je les vois partout. Elle m'envoie toutes les pires saloperies que j'ai pensées sur moi. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir le supporter. C'est du sérieux. Je suis désolée. Est-ce que ça t'était déjà arrivé avant Juste après la mort de Marianne, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse mais... J'en ai jamais vu comme ça. là Viens là. Je suis là. D'accord Je suis là. Tu dois me prendre pour une vraie tarée. Non. Je pense Je pense que tu as traversé des choses vraiment horribles. Mais... T'en as jamais parlé à personne, je me trompe Non. Je me suis renseignée plusieurs fois sur des psys, mais. Ils sont tous trop loin et beaucoup trop chers. Ben. Bah. Tu sais ce que j'ai traversé en 2011 Je sais pas si je serais encore là si j'avais pas été aidé. Et puis tu vas avoir une rentrée d'argent avec la maison Au sujet de l'appartement de Juno. Je vais pas te laisser tomber. Écoute, je sais que tu détestes faire faux bon aux gens, mais tu dois penser à ta survie avant tout. Je peux le comprendre. Et Tyler aussi. Merci. Je vais essayer. Ah, je dois vraiment avancer à la maison aujourd'hui, mais Tyler a dormi là-bas. Je suis pas sûre d'avoir envie de le voir. Tu sais... Si ça t'arrange, je peux y aller, moi. Voir comment il va et s'il si est prêt à parler. Qu'est-ce que t'en penses Oui, ça pourrait peut-être marcher. J'espère qu'il voudra bien me parler. Il n'a jamais été du genre à se confier aux gens qu'il connaît peu. T'es sûr Oui, bien sûr. Je veux bien essayer si ça peut vous aider à recoller les morceaux. Oh merde, tu vas être en retard pour déjeuner avec Dee. Il faut que je me prépare et tout, mais je peux te déposer au magasin, si tu veux. Ok, merci. Non, Michael, merci à toi de m'avoir écouté. Vraiment. Salut, Dick. Salut, Salut ma chérie. Est-ce que ça va Parce que t'as vraiment mauvaise mine. Euh, j'ai pas très bien dormi. Mais me voilà. Tu vois à quel point je t'aime, hein oh. eh bien j'apprécie qu'on fasse quand même notre déjeuner entre filles. Laisse-moi 100 minutes le temps de finir cette paperasse. Te presse pas. Je dois déposer quelques affaires pour Eddie. Ok. Oh, goûte un bout de crumble de Madame Romero. Elle nous l'a apporté après que j'ai arrêté son exhibitionniste. Dans la salle de repos. Dépêche-toi avant que Greg ne l'achève. Le crumble de Madame Romero J'y vais. Je te retrouve là-bas dès que j'ai fini. Mmh. Salut. Bonjour, Mademoiselle Ronald. Ouh, on dirait des baies sauvages. Madame Romero a dû les congeler pendant l'été. Ah ouais, la cuisine, c'est sérieux pour elle. C'est très sérieux. Salut, Grex. Hé, hey, Alison. Quel bon t'amène ici aujourd'hui. Je voulais seulement remettre des papiers à Heidi. Le chef est occupé là, mais, mais tu, peux tu peux les déposer, déposer dans, dans sa boîte aux lettres. lettres. C'était quoi mon problème ce matin Putain, ça fait peur. Mmh, J'adore l'odeur de savon.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 première amende de style type. Essaie de pas trop traîner à l'étage. C'est Désolé. On dirait qu'Eddie est occupé. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Eddie est là-dedans. Ce type en prend vraiment pour son grade. Je devrais peut-être déposer les papiers ici. Eddie va être occupé un moment. ce que ressent Eddie vis-à-vis -vis de mon déménagement. On n'en a pas vraiment parlé. J'ai déposé mon dossier en haut, donc je vais patienter dans la salle de repos. Ça marche, j'en ai pas pour longtemps. Comment ça se fait que tu ne sois pas jeté dessus Tu rigoles, j'en suis à ma troisième part. dessert pour midi. C'est cool, pas vrai euh, C'est cool, ouais. J'ai toujours été gourmand. Je tiens ça de ma mère. Elle faisait des gâteaux presque tous les jours. Par contre, je dois commencer à faire attention. Ordre du médecin. Il se peut que Brandon s'y mette aussi. <rire> C'est un vrai glouton, ce gamin. Linda s'inquiète un peu, mais tu connais les ados. Il lui faut un peu plus d'énergie. Il veut être champion de lutte et waouh, qu'est-ce qu'il travaille dur. Ah... Des fois, ça me manque d'être un ado. Qu'est-ce que tu manges Tourteau-poisson et. radis noirs. Je suis au régime. À base de crumble Eh hey, Chut, chut, Si tu dis rien, je dis rien. Salut Gregs Alors Qu'est-ce que les malfrats de Delos Crossing manigancent en ce moment Bah. Euh... Chasse illégal, vandalisme, quelques cas mémorables d'atteinte à la pudeur, rien de très grave. Ce qui me convient parfaitement. La routine, c'est bien. Pas comme à Juno. Ma fille me supplie tout le temps d'emménager là-bas, mais c'est hors de question. Pourquoi C'est super, Juno. Au moins, on peut dire qu'il y a des vraies choses à faire là-bas. La drogue, voilà pourquoi. Il y a deux fois plus de délits que la moyenne nationale. Les gens viennent tout le temps de je ne sais où... Ah, euh, je ne savais pas du tout. Salut, Gregs. Et sinon, t'as prévu de partir en vacances On va sans doute aller à Anchorage pour Thanksgiving. La sœur de Linda habite là-bas. Mais je prévois aussi un voyage secret en famille à New York pour le nouvel an. J'ai économisé pendant deux ans et j'ai tout organisé avec une fausse adresse email. C'est trop cool. J'aimerais trop aller là-bas un jour. Ce sera certainement notre dernier grand voyage avant que Lorraine aille à la fac, donc je voulais marquer le coup. Je suis certaine que tout le monde va s'amuser. Tu disais vrai sur ce Crumble, c'est certainement le meilleur qu'elle ait jamais fait. T'as vu Qu'est-ce que tu lis Oh, un truc sur la grève des docks. Et les problèmes que les dockers causent à tous les autres. Bah, j'ai horreur des grèves. Sérieusement, on n'est pas en France, bordel. C'est le seul moyen pour la plupart des gens de se faire entendre. Ah. Ouh. Désolée de t'avoir fait attendre. Pas de soucis. Tu vas pas le croire. On a chopé le voleur des boîtes de lettres. Et devine quoi Hein Quoi Tu sais, ce petit voyou qui vole les lettres des habitants et jette leurs colis dans la neige. Bref, le docteur Torres l'a attrapé. Elle l'a enfermé dans une cage à l'arrière de son SUV. Attends, elle l'a enfermé où ça C'est un raton laveur. Le criminel le plus recherché de Delos Crossing est en réalité un panda roux de gouttière. Et c'est comme ça que commencent les légendes urbaines. Bref, je suis désolée de te planter, ma belle, mais là je dois emmener cette petite bête à la fourrière. Il vaut mieux qu'on remette ça plus tard. Oh, t'inquiète, pas de soucis, je comprends. Le devoir t'appelle. Merci. Oh, je t'ai apporté un petit cadeau pour me faire pardonner d'avoir manqué ton anniv. C'est pas grand-chose, mais... Tu plaisantes, j'adore. C'est toi qui l'a fait <rire> Waouh, j'ai vraiment de la chance. Ce sera vraiment plus pareil sans toi, Delos Crossing. Oh, n'importe quoi. Ok, je t'appelle. Et essaie de dormir, d'accord A plus. Bon, faut croire que mes plans tombent à l'eau. Et ton frère est pas avec toi aujourd'hui Non. J'imagine qu'il tenait pas à repointer son nez ici après le foutoir d'hier. Qu'est-ce que tu veux dire Bah, tu sais, il est entré dans la salle des archives par effraction et il a quasiment agressé ton oncle. Écoute, on s'inquiète tous pour toi. Alison, on te reconnaît plus. Vous me reconnaissez plus Bah, oui. Où est passée la jeune fille intelligente qui ferait pas de mal à une mouche Je sais que ça s'est arrangé entre vous trois, mais ça l'a vraiment travaillé. On a fait ce qu'on devait faire pour obtenir ce qu'on voulait. D'accord. Je veux juste que tu sois prudente. Je fais ce métier depuis un certain temps. Et les gens. Les gens ne changent pas. Malgré tout ce qu'on peut leur dire. Écoute, je suis vraiment fatiguée, On peut éviter de. Alison, je t'aime beaucoup. Tu peux le croire. Je te connais depuis que t'es toute petite. T'es honnête, stable. Il a pas une photo de pas pas Et si le son, on me laisse pas ça. Je peux pas. J'y arriverai pas. Est-ce que ça va Je t'en prie, laisse-moi partir. J'ai besoin d'air. J'ai besoin de prendre l'air. Peut-être qu'on devrait leur dire la vérité. Est-ce que t'es sûr? Je sais pas. Peut-être. Mais, et si on a des ennuis et qu'on se retrouve à prison Allez, hey, Hé, je vais le en... Attendez. Je... Je tourne à la maison et je vous ai pris ça, les enfants. Ils ne Ils m'ont pas laissé prendre autre chose. Je suis désolé. Sam, s'il te plaît, dis-leur de ne pas nous séparer. Pitié, oh, je t'en supplie. Vous... C'est pas mon pouvoir. Sam. Les enfants. <rire> je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allison, Qu'est-ce que tu fais dehors Dijelle. J'avais juste besoin de respirer. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui va pas, petit là J'ai fait une crise d'angoisse. Ça va aller, hein, chérie. Rentre et viens de mettre au chaud. On va parler de ce qui s'est passé. longtemps que t'avais pas fait de crise. Qu'est-ce qui se passe Je me suis tellement plantée sur toute la ligne. C'est Tyler qui t'a dit quelque chose qui te fait penser ça euh, Non. C'est pas lui. C'est moi. Je l'ai laissé tomber. Encore et encore. Moi, j'ai plutôt l'impression que t'as tout fait pour l'aider. Tu comprends pas Ali, tu portes tellement de choses sur les épaules. Avec le retour de Tyler et ton grand départ, il est peut-être temps que tu te délaisses un peu de, de cette histoire qui visiblement te stresse un peu. Si tu parles de Marianne, je peux pas. Je dois aller jusqu'au bout pour Tyler. Vraiment Je comprends pas pourquoi tu t'es toujours senti coupable. C'était pas ta faute J'aimerais seulement pouvoir tout oublier. Ne plus jamais y penser. Jamais. Je comprends. Crois-moi, je comprends. Je t'assure. Mais tu peux trouver le moyen d'accepter le passé. Tu ne peux pas continuer à te laisser hanter à chaque instant. Écoute, tu n'es pas ta mère, d'accord Comment ça je veux dire qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose de terrible. J'ignore ce que c'est, mais... Ça ne l'a jamais quitté. Tu dois pas faire la même erreur. Tu dois dire à ces fantômes de... De te laisser. Eddie. C'était moi. Je... C'est moi qui, qui avait les ciseaux. Quoi Qu'est-ce que tu racontes Elle, elle menaçait Tyler. Alors, La je l'ai poignardé. Et... <rire> Oui, yeah, oui. mais on aurait dû dire la vérité. Ça a dû être terrible de garder ça pour toi toutes ces années. J'avais refoulé toute cette histoire. Mais maintenant, je pense plus qu'à ça. Partout où je regarde, elle est là. Et j'en veux plus. <rire> Ce n'est pas facile d'avoir quelque chose comme ça Ça demande un grand courage, Allison J'aurais dû m'en apercevoir Je... Je suis tellement désolé C'était injuste pour vous deux en fait. Et vraiment fatigué. Euh... Au fait, j'ai repensé à un truc tout à l'heure. Je sais même pas si c'est vraiment arrivé. Le jour où Tyler est parti pour Fireweed, est-ce que Sam est venu avec des affaires à nous Oui, Oui, c'est vrai. Il est venu. Vous avez apporté nos figurines de gobelins. Et on s'est tous pris dans les bras, c'est bien ça Oui. Il avait emprunté les clés de la maison pour aller les chercher. Il venait souvent à la maison. Il réparait des trucs, il éloignait des bêtes. Écoute, je sais que t'as jamais réussi à savoir qui pouvait être notre père biologique. Mais t'as déjà pensé que ça pouvait être Sam Oh... bien... Ta mère et lui... C'était proche. C'était possible, mais je n'ai jamais eu de preuve, non. Je devrais aller lui parler. T'es sûr que c'est une bonne idée T'as besoin de te reposer. Il faut que je le fasse. Et pas seulement pour Tyler. Pour moi aussi. Je t'aime aider. Merci pour tout. Je te rappelle plus tard. Et bien voilà, on va rester là du chapitre 3, partie 1, l'héritage. Donc dans le prochain épisode, la partie 2, il faudra qu'on entre dans le chantier naval et aller parler à Sam. Voilà. Et bien que de rebondissements. On verra ce qui se passe. On arrive bientôt à la fin du jeu. Il n'y a que 3 chapitres. Hein. Donc euh, ça commence à se rapprocher. Alors peut-être que vous avez des idées sur qui est le père. Vous mettrez ça dans les commentaires, sur ce, plein de bibi plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, donc partie 2 du chapitre 3, héritage, pour voir ce qui va se passer. Je vous dis à très vite en live sur Twitch ou alors ben, en vidéo sur YouTube. Vous abonnez à la chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire. Et voilà, sur ce, bye bye